Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 6 septembre 2018. Euh, un autre cadeau pour notre société aujourd'hui, vous allez trouver ça un peu particulier. Euh, j'ai eu un entretien avec euh, M. Réal Cloutier, qui est le conjoint à Mme Lise Thibault, et j'ai parlé à Mme Lise Thibault aussi. Euh, vous allez entendre des choses que jamais vous pouvez imaginer dans votre vie. Madame l'honorable, et je dis bien la très honorable Lise Thibault, est pour moi aujourd'hui toujours très honorable parce qu'elle s'est fait tromper par nos perfides gouvernants, premier ministre, premier ministre du Québec, que ce soit Charest ou les autres, euh, et euh, par son chef de cabinet, il y avait un monsieur Provençal là-dedans. Écoutez, elle s'est fait arnaquer comme vous vous faites arnaquer. Elle a été emprisonnée, cette femme-là. Vous savez qu'elle a été emprisonnée par la Reine du Québec, et la Reine du Québec, c'est Mme Nicole Esler Duval, qui est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Et si Mme euh, Nicole Esler Duval n'accepte pas l'appel qui provient de la Cour supérieure, bien, automatiquement, elle condamne la personne. Et Mme Nicole Esler Duval a condamné Lise Cibot, qui représente la Reine. Donc, elle a condamné la personne qui la représente. Pareil comme si Nicolas Lerduval Duval n'avait rien à se reprocher. Alors que euh, Nicolas Lerduval Duval n'est pas de la famille royale. Et euh, à partir de là, je vais vous dire franchement, c'est vraiment tout à fait particulier ce qui se passe actuellement. Ça ne sera pas long. Stéphane, je suis au téléphone, je suis en train d'enregistrer quelque chose, donc je te reparle, accroche tout de suite sa presse, je te rappelle. Donc, euh, c'est ça. Là, je pense que c'est très important de pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement. Et euh, je, vous, je commence immédiatement euh, l'entretien que j'ai eu, l'entretien téléphonique que j'ai eu. On commence... Qu Ce qui se passe. Ça sera pas très long. Bonjour. Salut Réal, comment ça va, Jacques-Antoine? Ah, oh, mais c'est normal, comment allez-vous? J'ai pris votre message hier soir par. Oui, ok. J'ai eu. Vous êtes un maçonnier? Oui, j'étais un maçonnier. C'est impossible que tu un vous? <rire> je ne suis pas un voleur. Vous êtes comme moi, vous êtes comme moi, tout le monde vous dit que ce que moi, moi, moi, vous <rire> vous <comme> moi <rire> pensez que vous êtes avocat, vous je te suis pas devant tout. Non, non, non, non, je suis pas un voleur. Un avocat, ça s'appelle comme ça v o l u r avocat. Ah, euh, monsieur, madame, si Mme Thibault, vous l'entendrez, vous le feriez sourire ce matin. Ah, écoute, n'y <rire> a pas de problème. Depuis, euh, depuis quelques années, là. <rire> c'est tout depuis qu'on a vidé ses comptes de banque. Ah, ça, ça, ça. ça j'en reviens même pas. Et puis, écoute, c'est loin d'être fini cette chose-là. Et puis, euh, c'est ça. Là, par contre, moi, hier, je vous ai consulté, mais j'ai fait une erreur. C'est que, que j'ai le goût de faire, mon Québec. puis euh, je, euh, là, je me prépare à aller à Québec là, euh, demain matin. Mais euh, c'est parce que je ne sais pas trop si je ne devrais pas mettre en demeure du euh, Québec par rapport au non-respect de la Charte des droits et des libertés puis des, et aussi des droits des... Euh, les droits des, des, des, des, des rayons comme ça, ils ont mené une nouvelle direction. Revenu Québec, tu savais ça, hein? Euh, écoute, Revenu, Revenu Québec, là, écoute bien oui. qu ce que je vais te dire là, Réal, parce que tu t'en vas dans le bon sens. Tu t'en vas dans le bon sens, mais il y a quelque chose que tu oublies. OK. C'est que Revenu Québec, tu as, t as crayon? Oui. oui. Prends les notes que je vais te donner, parce que ça, c'est très, très, très important. C'est un peu parce que j'ai pris des notes dans votre message. Oui, mais celui-là, de... c'est juste une phrase, puis ça vient de vous sortir tous les deux de l'embarras. Okay. Puis là, là, n'oublie pas d'utiliser toujours mon nom, M. Jacques-Antoine de la famille Normandin. Ça, ouais, là, là, tu dis, moi, là, je suis le témoin de tout ça. OK? okay. Ça, il faut toujours que tu utilises mon nom, tu mets mon numéro de téléphone, tu leur donnes ça. C'est moi qui est responsable. Tu comprends-tu? Là, il faut que tu leur dises que moi, je suis responsable de ce qui se passe actuellement dans l'administration. En comprends qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas quand vous dites ça, là. Dans, tout ce qui se ça passe fait, dans est, votre question, aussi, que, que, que revenu Québec va euh, euh, bah, poursuivre par pour l'entremise des syndicats. Écoute, peu importe, moi, je suis responsable de tout ce qui vous arrive, au complet. OK. okay. Tu comprends? Okay. OK, parce que vous, vous, moi, là, mon fond. Ah oui, oui, oui. Moi, là, quand je vais arriver, là, je vais dire une chose. Moi, là, je vais donner la C'est comme si je prenais une masse de 10 tonnes pour tuer une fourmi. OK. Tout cas okay. autour de moi. Tu comprends-tu? Okay. Mm -hmm. Mais c'est comme ça que ça marche. Écoute okay. bien, là, Réal, ce que je vais te dire, là, ça c'est important. C'est pas la charte que tu dois utiliser. OK? OK. C'est la ça loi. loi. Oublie pas, là, que le Général gouverneur sanctionne les lois. Oublie pas ça, là. C'était son oui, mandat de sanctionner les lois. Oui, d'ailleurs, parler... Mme, Mme Thibault, vous ne saviez pas ça, mais Mme Thibault a signé le décret que jean Charest lui avait soumis pour enquêter sur elle. Oui, hein? ouais, vois-tu, alors que. <rire> alors que. Est-ce qu'il fallait qu'elle ait vraiment un bon chef de cabinet? <rire> et je fais fais un sens sens exemple, une bonne ce matin là. Le chef de cabinet que que que vous mangez dans un an, attends, venez, minute va Dans dans dans venir arracher le le le le le le le poste de Madame Thibault vient d'être réintégrée euh, euh, comme chef de cabinet de, de, de l'honorable Doyon. Euh, son nom c'est Provençal. Il y a une moyenne rapace rapprocher. Ok. Ben moi c'est nom complet. C'est quoi son prénom Jean-François Provençal. Attends un peu. Jean. François. François. Provençal. Trop... Ça, c'est son après, entre autres, là, Moi, j'ai la preuve, là, euh, parce que là, j'ai beaucoup de documents. C'est un réel, lui, c'est Non, oui, pense que, présentement, il va être secrétaire général. Ou... Parce que maintenant, je pense qu'il s'appelle secrétaire général. Là, pour, Mme, euh, pas, pour Mme, Mme Lise, là, pour la... C'était quoi son poste? Il était quoi? Il était secrétaire euh, général? Mme Thibault, il était chef de cabinet. Mais ils ont changé ça pour secrétaire général, là, parce que c'est plus payant ce que celui qui là. <rire> cabinet. Secrétaire général. Alors, lui, comme chef de cabinet, il Thibault un petit bout OK. Euh, mais il a venu par la bande il s'est vendu en remettant des documents. Du temps qu'il était au protocole de l'Assemblée nationale en l'armazan des documents à la sortie du Québec, en tout cas, il a fait euh, beaucoup de pirouettes, mettons. Un petit peu le euh, malade. C'est un avocat, ça Non, non, non, non, non, non, non. C'est un ancien vendeur de pièces automobiles, sauf que il a fait une petite carrière comme moi un peu dans la réserve. C'est ce qui l'a amené là, là Mais c'est plus un un, un un fin flatteur que j'appelle. <rire> <rire> ok. Là, écoute bien, là, tu vas prendre en note ce que je vais te dire, parce que Mme Lissibault, elle sanctionne les lois. Okay? Oui, elle a sanctionné les lois, oui. Donc, tu vas prendre en note la loi RLRQ. RLRQ, ok. 1985. 1985. Chapitre, Chapitre, oui. I-3. I-3. X3, OK? Article 1. Article 1, oui. Définissant l'expression loi. Définissant l'expression loi. Expression loi, OK. Loi. Comme étant. Comme étant, OK. Une loi. Une loi. Autre. Une loi, une loi oui. du Parlement okay. du Québec. Du Québec, ok. Ouais. Et euh, là, elle doit dire que celui en 1985, je vais regarder qui était lieutenant-gouverneur en 1985, bouge pas, attends une minute, bouge pas. Attends une minute. Ce ne sera pas Mme Lise Thibault sanctionnait des lois qui ne sont pas des lois, mais bien des bulletins. Il n'y a pas de loi. Parce que le Parlement du Québec, ça n'existe pas dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et ça n'existe pas dans l'acte euh, de la Constitution du Canada de 1982. Ça existe... Dans la loi sur l'Assemblée nationale de 1982, la loi A23.1, et ça existe dans la Constitution du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2. Ah, okay, euh, euh, liste des lieutenants-gouverneurs. Papapapapam. Pap, euh, 1900. Ok, du 28 mars. 1984, au 9 août 1990. Hein? Euh, ça, je pense c'est au mois de décembre. De euh, tu vas marquer les deux lieutenants-gouverneurs, le Jean-Pierre Côté. Ah oui, M. Côté, euh, M. Côté, c'est Mme, Mme Thibault qui, qui, qui s'est occupé de ses funéraires parce que le gouvernement ne voulait pas s'en occuper. <rire> ok, donc Jean-Pierre Côté. Jean-Pierre Côté, ok, oui. C'est ça. Et Gilles Lamontagne. Ça, c'est la troisième lég... 23e législature, puis Gilles Lamontagne, c'est la 24e législature. 23e et 24e Gilles Lamontagne. Ouais. Et là, là ces gens-là ont sanctionné. Ouais. Comme lieutenant-gouverneur, une loi qui n'est pas une loi. Et on n'a pas informé. Ces lieutenants-gouverneurs-là, qu'ils sanctionnaient des lois qui ne sont pas des lois. C'est des bulletins. Raccroche l'autre, je suis en train d'enregistrer. Salut. Une loi qui n'est pas une loi. Moi. Ouais. Et Entre euh, loi, la loi la, loi, la loi, la loi, mais la loi, c'est... La loi, on c'est tout simplement des bulletins. OK, mais comment ils l'ont appelé En 85 qui, qui était le gouverneur, là C'est M. Coteau ou M. La Montagne Ben, euh, je vais prendre... On, il faut prendre les deux. Les il deux, faut gros, prendre est... les deux parce que M. La Montagne était en 84 85 et, et euh, il a fini en, en 1984. Et, euh, C Est arrivé après. Ouais. Donc, euh, Jean-Pierre Côté a été euh, lieutenant-gouverneur du 27 avril 1978 au 28 mars 1984. Et là, euh, du 28 mars 1984 au 9 août 1990, c'était Gilles La Montagne. C'est certain que tu peux mettre juste Gilles La Montagne. Euh, euh, oui, c'est ça. Tu mets juste Gilles La Montagne. Le monde est petit, vous savez que quand j'avais 12 ans, j'étais le cadet préféré de M. Lamondagne. Ah oui? Oui, oui, du temps qu'il était à la ville de Québec. Oui, oui, il jouait au golf, au, au club de golf, lac saint et au Royal Québec. Mais moi, j'étais un jeune cadet de ce temps là hein? okay. euh, L'action, saint c'est le bon hein? Ah, ça se peut-tu? Oui? Alors, j'ai même accompagné comme euh, aide-de-camp lorsque, <rire> lorsque Mme Thibault a lancé le fameux livre sur les non-gouverneurs du Québec. Là. Oui, oui. Là, ils ont mis à poubelle le cuisson-là. Là, et, et, mais, mais, ben, Peut-être pas à poubelle, en tout cas, mais je qu'ils ne le distribuent pas trop trop parce qu'il y en a qui n'ont qui pas aimé ça, qui a d'écrire l'histoire des gouverneurs, et du pouvoir et qu'on a enlevé au fur et à mesure, à hein, ouais, les années. C'est <rire> certain, c'est <rire> officiel. Parce que, si jamais un jour on venez faire un tour dans le coin, on vous en remettre un, une copie. Ah, j'aimerais ça. <rire> Mon Dieu, j'aimerais ça. C'est certain qu'un jour, je vais passer. Mais vous savez que moi, depuis euh, le 10 février 2003, on m'a enlevé tout au complet permis de conduire, carte oui. d'assurance maladie, pas le droit d'avoir un véhicule. Moi, j'étais un entrepreneur en maçonnerie, maçonnerie de ah, ah, même pas carte d'assurance maladie non plus. Ah, ils m'ont tout, être enlevé au complet de hasard parce que j'ai fait reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Et quand j'ai gagné ça devant le juge Godbout, en Cour du Québec, mais précédemment, j'avais gagné devant les juges Bisson de nos fontaines de la Cour municipale de Montréal, ils ont reconnu que l'être humain n'a pas le droit de prêter serment pour la personnalité juridique inanimée qui, dans mon cas, c'est jean Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Dans euh, votre cas, euh, euh, euh, c'est côté... ça. du fameux Bisson, c'est pas lui qui était, à un moment donné qui devait être euh, qui aurait dû donner des congés à un petit comme, comme je vous conseille. Non, non, pas, euh, pas, euh, non euh, je pense pas que... Je, parce que celui qui était... Euh, comment je peux dire... dont un juriste consul... Juriste consul... Moi je pense que c'était Claude Bisson. Claude Bisson, ok ok ok ok. Je pense, mais ça je pourrais vous revenir là-dessus parce que j'allais dans mes papiers ici. Mais c'est un cabinet... Il était au cabinet de la Waukeum et trop. c'est à peu près un des plus gros cabinets au Québec. Oh, c'est un gros, c'est un gros, Ben oui, il regroupait... Ben écoutez, il regroupait... Stankman, Elliott et... Euh, toutes les, les firmes euh, Fasken-Martineau, euh, ah, ouais, ouais. toutes les, les, les grosses firmes Laberé de Billy et tout ça. Ah, ouais, ouais, euh, tu sais, ouais, les, ouais. les, les grosses poches, comme on dit, là. Les ministres oui. Canada le... complet à partir ah, du barreau ouais. du Québec. Ouais, ouais, ouais, ouais, okay, okay, okay. Donc, ce qui ah, arrive, ouais. c'est que, c'est ça, on va, on va s'en tenir à, à M. Euh, Jules Lamontagne, qui était okay. lui-même gouverneur, qui aurait sanctionné. <coughs> la loi qui n'est pas une loi, et maintenant, écoute bien ça, puis faut il faut que tu le mettre. Mais, mais, mais, M. Normandin, ça vous échappe, là, parce que quand parler de la loi, c'est laquelle? les la loi! Mais ça, la loi que je vous parle, c'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. La oui. loi chapitre I3. Oui, ah, oui c'est vrai, parce que je ne vous avais pas dit c'était ah, Non, La loi, c'est l'impôt ouais. sur le revenu du Québec. Oui, c'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit qu'il n'y a pas de loi au Québec. « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. » OK. Est-ce que vous l'avez bien écrit? Oui, monsieur. Alors, l'impôt du Québec, le RLQ, 1985, chapitre I3, l'article 1. C'est ça, exactement. La définition de, de l'expression « loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. » Exactement. Et ça, là, maintenant, vous allez le dire, là, en dessous, marqué « confirmé par... » Écri écrivez ça. Confirmez par. Confirmez... par... Là, vous mettez deux petits points l'un par-dessus l'autre, et là, oui, vous oui. allez écrire les formulaires... Formulaires? RC 251. Ouais. Et T, es, T es comme Thérèse, 1118, de l'Agence du revenu du Canada. Puis l'autre, c'est québec pau L'autre? Oui, oui, oui. Mais ça ne fait rien. Le fédéral, travaille tout le temps. avec le... À cause de la TPS-CVQ, il travaille ensemble tout le temps. Vous ah comprenez? oui, oui. D'ailleurs, dans le dossier, Mme Thibault, probablement, ce qui est le plus drôle, c'est que le gouvernement fédéral... Euh... <rire> Le revenu Canada était un peu obligé de suivre le revenu Québec, parce que le revenu Canada, vous avais dit allez bien, nous autres, là, mettez les impôts à jour de Mme Thibault en 1997-2007, puis euh, l'histoire de la poursuite à cause de la fraude, tu sais, qu'on verra après, puis vous nous direz le, le résultat de ce que le revenu Québec décide. Mais là, ils sont coincés, parce que le revenu Québec soit agressif à, à mon égard. Oui, ouais, mais là, ils sont sûrs parce que ça, ça, le là, là, en réel, il faut que tu m'utilises mon nom, comprends-tu? Oui, Monsieur Jean-Antoine Normandin. OK. on voilà, aujourd'hui, suis en train de préparer un petit document que j'envoie à l'avocat du syndic pour lui dire ben là, la cause électriceste, là, suis allé à la cour, le, le greffier de Saint-Jérôme, euh, euh, la petite madame était très mal à la parce que moi, madame, je me représente, donc... Euh, non, non, ben, non il avoir... pas ça. Mais euh, ça, normalement, tu pourrais avoir un avocat, mais si tu te représentes, il faut que tu te payes un avocat seulement pour m'envoyer un sublénat, un sublénat, de façon à ce que je puisse aller témoigner dans votre dossier. Quand est-ce que vous comparaissez? Le 17. <rire> le 17 septembre? Oui, puis vous, vous êtes le 18 à Québec. Euh, à, à Québec, c'est drôle, là, je viens de parler avec. Moi, c'est saint drôle, M. Normandin. Oui, mais c'est euh... à... ouais, ouais, pas grave, ils me connaissent partout, moi, là, là. Ça, il n'y a pas de okay. problème avec ça. Okay. Mais euh, écoutez, euh, c'est drôle parce que Mario, je viens de parler à Mario Talbot, puis il m'a dit que c'était le 19 dit c'est le 18 ou le 19. Il m'a dit que c'était le 19 septembre qu'il comparaissait. Ok, Mario Talbot, il comparaissait. C'est lui. C'est dans son dossier, puis c'est lui On était devant le juge Carole Saint-Cyr puis qui s'est moqué de moi la dernière fois, euh, quand euh, Mario a comparu. J'avais okay, moi... mis ça, mis, ouais. 19 septembre, cours euh, Québec, ouais. Normandais, Talbot. C'est ça, c'est juste euh, Mario Talbot. Moi, je vais être là, parce que moi, je suis avec Mario, vous comprenez okay. Et euh, moi, je, il faut que je témoigne. Et dans votre dossier, je devrais témoigner pour la question justement du fait qu'il n'y a pas de loi, mais euh, ça, là, vous devez le dire à l'avocat, mais c'est clair. Ne dites pas à l'avocat ce que je sais, là. Mmh. Allez, pas rien. Vous, vous, vous dites à, à, à quelqu'un que ce soit seulement pour ça. Vous payez un avocat pour que je puisse avoir un là pour qu'on paraît dans votre dossier, qui okay. serait le 17. Le 17, ça, c'est mon chiffre chanceux. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Okay, je travaille là-dessus là, depuis, euh, depuis deux jours, parce que un j'étais intellectuellement euh, parlant, brûlé, parce qu'avec ma blonde, on se posait un petit peu, puis là, je prends le colis, puis là, ce matin, j'envoie un petit document, parce que là, on a tenté de négocier, mais on voulait avoir euh, mes régimes de retraite pour te pour, pour, pour donner au gouvernement. J'ai dit non. Moi, j'ai voulu rendre service à Mme Thibault, là, puis, euh, mais je pense que euh, c'est facile quand, quand Mme Thibault dans le tout, puis il n'y a pas de personne qui voulait acheter. La maison, et personne ne gamboulait, puis voulait, mais là, c'est drôle. Il aimerait bien le voir maintenant qu'on qu a sauvé les meubles, comme on dit là. En tout on va. Voit... Ben, mais le député t'a dit que ça prend absolument l'avocat pour envoyer des spéna. Oui. Ils sont-tu bien, ils sont-tu bien, ça fait-tu? Parce que moi, j'ai euh, fait une message à ici à saint jérôme pour avoir 14 courriels, 14 courriels, puis 4500 pièces, j'ai trouvé ça faire. Non, non, ça n'a pas de bon sens. prenez le dire, choses. Formes. Demandez-lui seulement pour envoyer un splienat combien il charge pour m'envoyer un splénat à moi. OK. Puis là, mon splienat à moi, là, vous allez l'envoyer au nom de Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Mais et moi, pas, quand Elle n'est pas, elle pas, elle pas, elle pas est trouvée, je vais pas le faire mettre OK, OK, OK. Je vous mets un alors, donnez-moi ça. Vous avez ça? Vous allez euh, demander qu'il envoie un supplément à Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Je vous expliquerai plus tard ce qu'il y en est de ça. Pierre-Antoine Normandin. jacques Joseph Pierre-Antoine Normandin. Je vais vous donner l'adresse. La... OK? C'est le 114. Oui. Boulevard des vétérans. C'est drôle, là, hein, vétéran, pourtant. C'est bien, ça? Boulevard des vétérans à Coansville. Oui. Québec. Québec, J2K. Puis Québec, il faut écrire État national du Québec oui. de l'an 2000. Vous marquez en 2000. État national, c'est un, un État national. Puis ça, il n'y a pas personne qui respecte ça. Et toutes les lois sanctionnées, la, la loi sanctionnée à 20.2, qui a été sanctionnée par le lieutenant gouvernement en, en, en, en l'an 2000, n'a jamais été respectée. Jamais, jamais, jamais. Et c'est la Constitution du Québec qui est là. C'est la loi 20.2. Ça que vous écrivez État national du Québec, 2000, année 2000. National du Québec, Année 2019. 2000. OK. Puis là, le code postal, c'est J2K. Oui. 3B comme Benoît, 9. OK. Et mon numéro cellulaire, vous le donnez là, c'est de... ben, le 438 390. Et là, je vais vous donner la loi du fédéral qui dit qu'il n'y a pas de loi, que les lois habilitantes ne sont pas des lois législatives. Ce n'est pas des farces non. Alors que vous étiez lieutenant-gouverneur, que Mme lise était lieutenant-gouverneur, qui était censé sanctionner des lois pour la législature. OK? okay. <rire> et il euh, n'y a pas de législature, et c'est la loi fédérale, écrit sur LRC, L.R.C. Oui. 1985. Oui. Chapitre Z03. Donc, Mme Lissibaud sanctionnait des lois qui étaient cautionnées, tout simplement, par le fédéral en, ab en absence de loi. Okay. La même chose qu'elle a sanctionné la loi que le lieutenant-gouverneur a sanctionné la loi en 1985. Attendez un peu, en 1985, c'est ça? le… C'est Gilles le... le... Lamontagne. Donc, c'est lui qui a sanctionné en 1985 la loi I3 qui n'est pas une loi. Donc, okay. automatiquement, Mme Lise quand elle sanctionnait des lois, ce n'était pas des lois. Et moi, là, c'est moi qui témoigne pour ça. C'est moi qui ai la responsabilité. Et Mme Thibault doit le dire, elle me charge et elle me tient responsable de révéler la vérité. Tu dois dire ça, l'écrire sur un papier. Mme Thibault, elle est toujours lieutenant-gouverneur. Elle ne sera jamais autre que lieutenant-gouverneur du Québec. Ils ne peuvent plus la remplacer à tant que vous me connaissez. excusez okay, moi. Ok. Ok. Puis là, moi, là, j'ai téléphoné euh, à, à, à comment, Michel... Euh, euh, doyons, hein, Jean -Pierre Jean -Pierre Jean -Pierre. Doyon, Jean-Michel Doyon, qui est le lieutenant gouverneur actuellement, c'est un ancien bâtonnier du barreau du Québec, il m'a envoyé une lettre comme quoi, oui, il paye des impôts. Alors, j'ai dit, vous n'avez pas le droit de payer des impôts. Les gens qui Parti québécois ou qui réservent c'est pas des des imbéciles. C'est des gens qui sont remplis des les les pouvoirs du conseil législatif, qui appartenait au lieutenant-gouverneur, et du lieutenant-gouverneur lui-même, qui n'a plus de pouvoir depuis 1968, qui n'a plus d'autorité depuis 1968. Et moi, je vois plus loin que ça. En 1893, au chapitre 14, le ouais. gouvernement canadien, la loi sur la révision des droits statutaires, a aboli la famille royale. Donc, la reine n'avait plus de famille royale depuis 1893 pour permettre actuellement au Canada d'avoir des rois et des reines de n'importe quelle euh, autorité. Savez-vous qui? qui est la reine au Québec actuellement? Non. C'est Nicole esler Duval qui est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. C'est elle qui est la reine actuellement. Et c'est elle qui se permet d'accepter ou de rejeter les appels devant la Cour d'appel du Québec. Et c'est elle qui est la reine. Ah, c'est mon voyage. Ouais. C'est elle la reine. Ben, Donc, euh, <rire> Mme Nisibo n'avait aucun pouvoir, n'avait aucune autorité, ne savait même pas que Nicole Esther Duval était son boss. Et le gouvernement général du Canada depuis 1952, au chapitre 139, c'est une corporation, c'est Corporation Soul c'est une personne physique en violation des articles 71 à 80, 90, 91, 91, 91, 1, 91, 3, 91, 29, 92, 92, 1, 93 et 96 de l'acte de la du Nord britannique de 1877. Moi, l'oréal, tout ce que je connais, je dévoile ouais, tout le système au dire, On va se concentrer sur... la. Sur la fausse loi de, de, de, de... De ben, l'impôt, première des choses. Hein? Ça, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de loi en impôt et que Mme Thibault <rire> doit rapprocher au lieutenant-gouverneur d'avoir, parce qu'oubliez pas que c'est depuis 1985, par la loi fédérale Z03, que les lois, au Canada, sont des lois habilitantes non législatives. Ah oui, c'était si ce n'est pas législatif, qu'est-ce que les Thibault faisait comme lieutenant-gouverneur? Qu'est-ce que Jean-Michel Doyon fait comme lieutenant-gouverneur actuellement alors que l'Assemblée nationale n'est pas une législature? Et n'oublie pas une chose, utilisez toujours le mot bulletin. Il n'y a pas de loi, c'est seulement des bulletins qui sortent de l'Assemblée nationale et c'est des bulletins que vous sanctionnez, ce n'est pas des lois. Et ça, souviens-toi de ça, ça c'est le, le, le plus gros impact parce que c'est les mots qui sont importants en droit. Okay. Et il n'y a pas de loi ici, c'est des bulletins. Oubliez pas ça. <rire> Madame Thibault, mon regarde ta souris. Euh, euh, je ne sais pas si elle été dire ou pas, mais en tout cas, J'embrasse, Moi moi deux minutes que je puisse au moins lui dire ben, la saluer un petit peu. Oui, <rire> euh, oui, ouais, mais là, papa, elle aller saucer, là, parce que euh, c'est une... Elle s'entraîne, hein, mais on peut dire, on elle a fait une chance qu'elle s'entraîne ben, parce prendre oh, coin d'elle. Oui, oui, oui, oui, puis c'est ça qu'il faut aussi, là. Oui, euh, oui, oui, Elle a plomb. <rire> Bravo. <rire> Vous êtes l'archive, c'est M. Normandin? Hein? <rire> Vous êtes une femme excessivement courageuse, ma chère madame. Vous êtes excessivement courageuse. Et euh, comme je disais à votre conjoint, Réal, euh, écoutez, moi, là, je suis là, puis comme je disais à Réal, c'est moi qui est responsable de tout, là. Et vous, là, vous devez me responsabiliser pour réveiller toutes ces choses-là, vous comprenez, euh, quitte à me faire assermenter, peu importe. Puis la ce c'est pas n'importe quoi, c'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, il faut se souvenir de ça. Parce que je viens de gagner devant le directeur de l'État civil du Québec, pourtant j'ai tout perdu à cause de lui en 2003, et il vient de tout reconnaître en 2018, ça fait à peu près de deux mois de ça, il a tout reconnu. Et Jacques Normandé qui a un numéro d'assurance sociale, c'est une personne physique inanimée, qui est un sujet de droit, donc qui est une personnalité juridique, mais qui n'a pas de date de naissance, et qui n'a pas d'inscription de naissance. Et moi j'ai tout gagné ça en cours, et je savais comment l'expliquer. Et c'est la même chose pour vous, Mme Thibault, avec votre numéro d'assurance sociale. Mais l'être oui. humain que vous êtes en arrière, il n'y a aucun gouvernement qui reconnaît ça sauf la reine d'Angleterre parce que les protestante, c'est le chef de l'église anglicane comme le pape et se trouve à être le chef de l'église catholique ces gens-là reconnaissent comme vous savez que la, la, la seule dimension qui fait la distinction entre une personnalité juridique et un être humain de conception naturelle c'est la foi, c'est la religion rien d'autre c'est pour ça qu'il y a des guerres de religion parce que on, on, il veut se débarrasser de tout on est tous des objets des actifs qui appartiennent à l'État. Vous n'avez pas un chou de dette, puis ils ne sont pas supposés de vous poursuivre en cours. Mais là, avec ce que j'ai dit à Réal, tantôt, écoute, c'est extraordinaire ce qui se passe. Moi, là, Madame Néziveau, là, vous êtes le plus beau cadeau que le bon Dieu m'a fait. C'est <rire> <C 'est> bien. <rire> Écoutez, un droit, là, ma chère madame, c'est sûr que j'ai mes enfants et tout ça, ça, il n'y a rien qui remplace ma famille. Mais, madame, ça fait 30 ans que je fais du droit. Je suis un britannique maçon de métier. J'avais 40 employés. On m'a tout enlevé. On m'a lavé. Même, on m'a enlevé la carte d'assurance maladie. Je réclame 200 000 par année à la Société d'assurance automobile du Québec. J'ai de la misère actuellement à aller chercher mon fonds de pension de la Commission de la construction du Québec. Euh, et c'est grâce au protecteur du citoyen que j'ai réussi, cette année, à l'âge de 67 ans, à avoir mon fonds de pension du gouvernement du Québec, de retraite Québec, et là, ben, je viens d'avoir un chèque de 8900 de la sécurité de la vieillesse fédérale, mais il manque 7100 dedans donc euh, ils m'ont envoyé un autre chèque là de 639 dollars. je leur ai retourné en leur demandant de faire les corrections nécessaires et de m'envoyer l'argent qui me manque et euh, écoutez, le problème ici au Canada, c'est le barreau du Québec c'est rien, rien d'autre que le barreau du Québec tous les bâtonniers, tous les gros cabinets d'avocats tous ceux qui règnent à l'Assemblée nationale, comme euh, euh, je regarde, il euh, euh, y avait euh, Mignolet, euh, je pense que c'était, euh, son, son nom de famille, c'était Mignolet, euh, était la, elle était en chef, c'était euh, l'avocat en chef, si on veut, de l'Assemblée nationale, et euh, c'est comme euh, actuellement, le secrétaire euh, euh, bon Saint Michel Bonsin, c'est aussi un avocat. C'est tous ces gens-là qui règnent partout. Ici au Québec et au Canada. Ils ont le contrôle sur tout, tout, tout au complet. Puis quand ils décident de vous mener du trouble, ils vous emmènent du trouble. Vous comprenez? Est-ce que vous alors, êtes encore là, oui? Non, je ne sais pas c'est quoi, mais je touche pas à mon. C'est peut-être une autre ligne qui rentre. C'est un moment donné, on vous remercie pour le donner l'univers dans début de semaine. Oui, oui, oui. Oubliez pas de mettre, prendre en note ces choses-là. Parce que okay. quand vous le 17, il faut régler bien les choses avant ça, là. Il ouais, faut que je sois présent, chose. là. De, ...de suivi. Euh, vous avez vu que, euh, euh, revenu Québec, là, quand Mme Thibault a commencé à avoir euh, euh, du mémorage contre elle, ils se sont dépêchés... Euh, avec l'autorisation de son avocat qui n'en a même pas parlé avant euh, avoir le son consentement pour avoir les enquêtes sortir du Québec puis de, de, de traduire mot à mot presque l'enquête pour réclamer des, des, euh, des impôts, oui. mais euh, en aucun temps elle a été consultée. C'est absolument mais Non, non, je n'en doute pas, mais vous savez une chose, c'est que moi, là, actuellement, j'ai deux lettres de Robert Lafrenière oui. qui me félicitaient pour le travail que je fais contre la collusion et contre la corruption. Ma ligne est sur écoute actuellement, c'est toujours... Qui ils sont au courant de ce que je fais, ils sont au courant de tout, tout, tout ce que je fais. Okay. Et euh, moi, là, non, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que ces gens-là ont les pieds milliers. Parce qu'oubliez pas que le mandat, ils l'ont eu, justement, du premier ministre du Québec, quand ils ont eu ce mandat-là pour l'UPAC, et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent prendre quelqu'un de complètement indépendant qui est moi pour être capable d'avancer à travers cette corruption-là. Il sent où oh. je m'en vais, puis il sent ce que je fais. Croyez-moi, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Alors on sort de l'univers, prenez soin de vous, puis... Euh... Et vous, vraiment. Et mes salutations, et en union de prière, on a besoin. Merci du travail que je... vous faites. Bye bye, puis, hein, merci euh, beaucoup euh... à vous. Si vous peur. On verra, on ira peut-être faire un détour à cause à jeu, là. Bon <rire> bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de problème. Salut, boss. Bye bye. Salut. <rire> c'est vraiment extraordinaire Voyez-vous, ça c'est euh, vraiment spécial Et vous savez que, n'oubliez pas que le 18 octobre, après les élections On va commencer à débattre de la question euh, des lois Qui sont des bulletins Ici au Québec, parce qu'il n'y a pas de loi C'est l'impôt qui le dit Et euh, ces bulletins-là, euh, les lois par l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867 Doivent être traduites, ces lois-là, en anglais alors, qu'on ne peut plus faire ça. C'est l'Assemblée nationale qui n'est pas dans la Constitution canadienne de 1867, qui n'est pas dans la Constitution du Canada de 1982, qui est dans la Constitution du Québec de l'an 2000, la loi E20.2, sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. » Et cette loi-là, cette constitution-là, n'est pas respectée, n'a jamais été observée ni par les juges, ni par les, les avocats, ni par les notaires. Même, informez-vous chez ma notaire Vicky Lajeunesse du cabinet euh, brunet dufour Jeunesse à Gatineau, et euh, ils vont vous le dire qu'ils n'ont pas le droit euh, de désigner le Québec formellement, donc à, à, à écrit. Là. Ils n'ont pas le droit de désigner le Québec comme étant l'État national du Québec de l'an 2000. Donc, euh, vous voyez qu'actuellement, c'est l'anarchie, c'est le désordre absolu. C'était écrit sur le billet du dollar américain Ordo chaos, Et là, on le voit ici au Québec. C'est l'ordre dans le désordre de ceux qui nous gouvernent, dans la perfidie, dans la plus grande tromperie nationale par les avocats et juges, euh, membres du barreau du Québec. Et j'espère, je laisse un espace au notaire à savoir s'il y en a un à quelque part qui est assez intelligent et qui est assez brillant pour être capable de dire un jour la vérité euh, sur le fait qu'ils n'ont pas le droit de respecter les lois. Ils n'ont pas le droit de respecter les lois. Parce que ce n'est pas des lois, ce sont des bulletins. C'est les bulletins de l'Assemblée nationale. Le mot « loi » n'existe plus. Et euh, le 18 octobre prochain, au dossier 500-17-102, 828-186 au Palais de justice de Montréal va continuer euh, les audiences concernant euh, le fait qu'ils veulent traduire en anglais des lois qui ne sont pas des lois, des lois inexistantes du Québec par les formulaires RC251 et t 1118 de l'Agence de revenus du Canada par la loi Z03 de l'an 2000 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives, et surtout par la loi I3 de 1985, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1, qui définit loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc la loi RLRQ chapitre I3, qui est une loi du Québec, est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, donc il a plus rien ici qui est fonctionnel. Et n'oubliez pas qu'à l'article 6 du Code criminel, la loi crée et nous expose à l'infraction. Mais là, c'est des bulletins. Qui viennent de l'Assemblée nationale, qui viennent du Parlement canadien, qui nous expose à l'infraction, qui crée l'infraction et qui nous punit. C'est des bulletins qui nous punit. Et ça, ça devrait être connu à travers la planète et dans toutes les langues de notre planète. Donc, en union de prière avec vous, société québécoise, société canadienne, qui avait encore l'image ou au moins un, un germe de la foi de votre foi ancestrale, de vos parents, peu importe la religion, ceux qui avaient encore un germe de cette foi-là, vous avez le droit de vous manifester pour faire reconnaître la dignité de l'humain, qui n'est pas une personnalité juridique, mais bien une créature de Dieu, a man created by God. C'est comme ça. Bonne journée à tous.